Bonjour les amis, comme promis je vais vous montrer les résultats donc euh, mes résultats et les résultats de mes étudiants donc sur la propre film avec la formation euh, donc Market Profile. Donc je vous montre ça. Donc, euh, les résultats actuellement donc de mes étudiants sont plutôt encourageants puisqu'il y en a plusieurs qui font même mieux que moi. <rire> donc quand les étudiants dépassent le professeur ça fait, ça fait plaisir. Donc euh, j'ai un étudiant qui dit qu'il est déjà 6000 dollars après 14 jours donc c'est plutôt pas mal et ici donc j'ai un autre étudiant qui a montré donc ses résultats. Donc 2.197 dollars donc, euh, sur 8 trades et cela en 3 jours donc euh, bon résultat aussi. Bon là il trade quand même avec pas mal de contrats, j'espère que ça va continuer comme ça. Donc euh, euh, ça montre quand même que la formation au market profile, la formation que j'enseigne est bonne. Moi je suis à 700 dollars en cette semaine donc en 3 jours donc euh, 700 dollars donc aujourd'hui j'ai fait un peu plus de 300 dollars. Je ne trade pas beaucoup hein, parce que donc j'ai d'autres activités à l'extérieur donc quand je suis devant mes écrans je regarde vraiment j'essaye de sélectionner les meilleurs trades. Et donc ben ça se passe super bien. On a tous les outils, bien sûr, qu'il faut avec donc le market profile. Donc, ces outils-là, cet outil-là qui est vraiment fantastique. Euh, on a également le carnet d'ordre. Donc, le carnet d'ordre, le footprint qui montre les résultats qui sont vraiment passés, les contrats qui sont vraiment passés. Et ça, ce sont des ordres qui sont proposés à l'achat et à la vente. Et ici à l'inverse donc ce sont les, les ordres qui sont réellement passés. Donc euh, on est en train d'utiliser donc euh, de faire le test sur le, la propre firme Elite Trader, ça se passe très bien donc euh, c'est vraiment stimulant parce qu'avec les étudiants donc euh, c'est une petite compétition en somme. Donc c'est à celui le premier qui arrivera à avoir des bons résultats et à avoir vraiment le capital euh, qu'il a choisi. Et bon ce n'est pas, pas très, très risqué puisque qu'est-ce qu'on risque Bon on risque de, de devoir un reset, de payer quelques, quelques dizaines d'euros pour pouvoir continuer les tests. et après donc une fois qu'on a réussi le test et eh bien on dispose d'un capital de 100 000, 150 000 ce que vous voulez pour pouvoir trader et à ce moment-là vous traderez vraiment avec de l'argent réel et vous pourrez gagner 80% de, de, de ce que vous avez gagné donc vous laissez 20% et les 12.500 premiers dollars que vous gagnez donc Elite Trader vous les laisse à 100% donc c'est bien. Donc je pense que c'est vraiment un système excellent pour les débutants parce que ça vous oblige à pendant quand même quelques jours jusqu'à ce que vous arriviez à un objectif qui est, qui est dans votre test euh, ça vous oblige à être bien discipliné. Donc faites ça plusieurs fois et après quand vous aurez le capital eh bien vous pourrez, vous pourrez gagner vraiment de l'argent. Si vous arrivez à faire 6000 euros en 15 jours ben je pense que ça vaut la peine si, si vous avez 80% de ça. Donc après le test il faut bien sûr confirmer ça avec le compte, le compte réel mais je pense que c'est vraiment vraiment à recommander aux, aux, aux débutants mais bien sûr après avoir suivi une formation sinon vous n'y arriverez pas, hein, vous n'arriverez pas à, à respecter les, euh, donc, ce qui est demandé dans les évaluations puisque donc pour un compte de 10.000 euros maximum drawdown de 1.000 donc vous devez avoir comme objectif 1250. Donc, pour un compte à 25 000, maximum drawdown 1500. Votre objectif, c'est 1500 également. Mais euh, donc, ce n'est pas, pas très, très difficile à atteindre. Pour 50 000, un capital de 50 000, vous avez un maximum drawdown de 2000 et un objectif de 3000 dollars. Donc, euh, vous voyez, c'est tout à fait réalisable. Euh, 75 000 de capital maximum drawdown 2500 profit target. Donc si vous arrivez à avoir des, des, des journées avec très peu de, de trades perdants, bon, donc là pour le moment moi je n'ai pas de trades perdants et donc euh, il y a d'autres étudiants qui sont dans la même situation eh bien vous pouvez espérer arriver rapidement à ces résultats-là. Donc moi j'ai choisi euh, le capital de 150 000 donc avec un maximum drawdown de 5000 donc ça me laisse quand même une certaine liberté et le, le target est de 9000 donc idéalement ce serait de le faire en 30 jours parce que sinon je vais devoir repayer encore un mois pour ça mais bon ce n'est pas, pas grave. Après il vous remboursent je crois cette somme-là une fois que vous avez réussi les tests. Donc vous pouvez aller plus loin à hein, 250 000, 300 000 et vous pouvez même de, Faire plusieurs tests et obtenir plusieurs fois le capital donc euh, je ne me souviens plus combien mais si vous avez 4-5 comptes à, à 300 000 ben ça représente quand même de l'argent et vous pouvez euh, trader donc euh, sur tous ces comptes-là. Et puis vous avez également des évaluations euh, plus rapides donc c'est également euh, ici « Fast Track Evaluation ». Donc euh, les conditions sont un petit peu différentes mais je n'ai pas encore bien analysé ça mais vous pouvez le faire donc sur Elite Trader et euh, je pense quand même qu'avec les outils que j'ai euh, dans ma formation ça peut vous aider si vous n'avez pas encore des bons résultats avec votre méthode de trading. Ben là on a, on a tous les outils euh, qu'il faut donc avec le market profile. Vous voyez quand, quand le marché se décale et eh bien vous comprenez où il va aller après, qui va aller re retrouver le POC. Donc le POC c'est le, le milieu ici vous voyez cette forme-là et euh, lorsque le marché s'écarte soit vers le haut ou vers le bas ben très souvent il a tendance à revenir vers ce point-là. Maintenant ce n'est pas toujours le cas hein. donc vous voyez ici euh, vous avez euh, un grand mouvement ici. Enfin vous avez beaucoup de, de trades ici et puis vous en avez un deuxième là. Donc vous voyez il y a, il y a différentes configurations que vous apprendrez. Dans ma formation si vous voulez la suivre ou d'autres formations Market Profile mais euh, en tout cas c'est un outil vraiment extraordinaire pour bien trader. Et ensuite euh, donc le, le carnet d'ordre qui vous permet de voir à quel moment il y a beaucoup d'acheteurs. Donc vous voyez les chiffres qui apparaissent ici, vous voyez ici euh, 179, 187, 183. Donc ça va pousser en principe le marché vers le haut et à l'inverse donc vous avez des, à la vente vous avez ici vous voyez 135 mais il a, il, il a été touché. Vous voyez ici ça, ça monte, les contrats à l'achat euh, augmentent ici à gauche. Donc euh, c'est une bataille entre les acheteurs et les vendeurs mais avec ça, ça vous permet de voir quelle est la probabilité que les, le marché va monter ou descendre et vous pouvez vous positionner donc en faisant du scalping très rapidement. Donc vous faites des gains vous voyez ici donc euh, sur le footprint les contrats qui sont réellement passés vous voyez et euh, ça vous permet également de voir à quel niveau de prix Ici il y a eu beaucoup de contrats qui sont passés donc si ça redescend sur ce niveau-là ça vous aide aussi à, à prendre des décisions. Et moi j'utilise encore également donc euh, un, un graphique avec les bougies japonais c'est le stochastique. Donc tout ça euh, vous donne des outils qui vous permettent si vous ne faites pas de bêtises et eh bien d'avoir rapidement des bons résultats en trading. Et on trade ici bien sûr avec la plateforme Tradovet sur Elite Trader, ben on, on trade les futures, on est sur le vrai marché des futures donc euh, du scalping euh, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous ne pouvez pas garder les, des positions overnight donc des positions durant la nuit avec euh, ces tests sur Elite Trader. Pourquoi ben Parce qu'eux savent très bien que c'est dangereux donc évitez de, de faire du swing trading ou alors si vous avez un, un immense capital que vous pouvez prendre très peu de risques ou vous permettre de perdre beaucoup d'accord. Mais à l'heure actuelle donc les marchés sont euh, manipulés par euh, les banques centrales, euh, il suffit d'une annonce et ça monte ou ça descend donc c'est beaucoup trop dangereux pour moi, euh, c'est mon opinion donc de faire du, du swing trading. Donc avec le le scalping et eh bien vous tradez, euh, moi je ne trade que quelques minutes, hein, euh, ce n'est pas, pas nécessaire. J'ai fait aujourd'hui 300 dollars, j'ai peut-être trade euh, 10 minutes. Donc euh, vous voyez ce n'est pas, pas la peine de passer des heures devant, devant les écrans et euh, vous pouvez gagner quand même pas mal d'argent. Et avec cette formule de propre firme et eh bien vous ne prenez pas de risques C'est eux qui prennent des risques et ils vous donnent donc un capital euh, qui vous permet de gagner... De devenir un trader vraiment professionnel puisque vous pourrez gagner des sommes importantes avec leur capital donc moi je trouve ça vraiment génial. Donc je vous tiendrai au courant de l'évolution des choses mais en tout cas ça se passe très bien pour moi et pour les étudiants et avec ma formation Market Profile ça démontre quand même l'efficacité de, de cette formation. Donc si vous cherchez à performer, à avoir des bons résultats, ben je vous conseille quand même le market profile parce que ça vous permet d'avoir de, des résultats rapidement. Il ne faut pas, faut pas des années pour apprendre à maîtriser ça. Si vous avez déjà un petit peu d'expérience en trading et eh bien rajoutez cette formation à, à vos ce que vous connaissez déjà et vous verrez que vous progresserez très rapidement. Après si vous choisissez donc ma formation bien vous pourrez intégrer le groupe WhatsApp où on partage, où on s'encourage, où on se donne des conseils et comme ça vous progresserez encore plus vite. Voilà j'espère que vous appréciez ma vidéo. Dites-moi si ça vous plaît de suivre les résultats comme ça, ça m'encouragera à faire plus de vidéos. Donc mettez un pouce vers le haut si vous aimez ça partagez la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr abonnez-vous, vous allez apprendre à bien trader. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.